Qui a Honda, hein. d'ailleurs moi je possède une Kia Sportage Pour ceux qui savent pas, et vraiment c'est magnifique J'adore ma petite Sportage Et cette fois-ci les amis euh, Quand vous voyez cette voiture En première vue on a l'impression de voir un SUV Pour ceux qui savent pas un SUV euh, C'est une 4x4, hein, c'est les voitures 4x4 si vous préférez Et là vous avez vraiment Un joli SUV avec le toit ouvrant Ce que vous voulez, mais aussi cette voiture, elle peut se transformer en robot. Enfin, les amis, maintenant, pour ceux qui possèdent la Kia wave surtout celle qu'elle vient de sortir en 2016-2017, eh bien, elle peut se transformer en robot. C'est-à-dire, en gros, on a le droit à avoir un vrai Transformers chez soi et surtout une jolie voiture pareille. Et en plus, cette voiture, elle va être vendue, enfin, elle va commencer à être commercialisée à partir de l'année prochaine, à partir de 2018 et croyez-moi, quand tu vois ça dans la rue, une voiture qui se transforme, c'est, c'est quand même, c'est quand même étonnant. On est bien d'accord.